dans un laboratoire de gestion et on leur a demandé à ces universitaires de mettre en branle leur, leur savoir d'analyse pour, pour voir si effectivement le, le côté coopératif d'une part et d'intérêt collectif avec le multisociétariat qui la caractérise avait une efficacité réelle, non seulement par rapport à l'objet social voulu et l'utilité sociale, mais par rapport à la, à la dynamique économique.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 aussi que j'ai rencontré, aux projets que j'ai eu la chance de rencontrer, aux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais je me dis que d'abord, je n'aurais pas eu cette chance-là, <rire> de rencontrer ces, ces, ces, ces gens et ces projets géniaux. Euh, voilà, et puis je, je me dis que dans notre société, là où je ne serais pas très content, un peu frustré, euh, on voit bien ça reste marginal. 806, aujourd'hui, au bout de 15 ans, pas, ça explose pas. bon les SAS, quand elles ont été créées, euh, elles avaient un but financier et en quelques années, elles étaient plus de. Euh, plusieurs milliers, parce qu'il y avait un, un, un intérêt financier à ce que ce statut serve ce type d'intérêt-là. Donc, euh, bon, tout étant relatif. Donc, euh, si ça n'existait pas, je trouve qu'il manquerait dans, no dans notre société. Euh, la SIC, comme d'autres outils, ce n'est pas le seul outil de, de projet collectif. Mais euh, notre société, elle a besoin de de, de structures reconnues qui existent euh, non seulement juridiquement mais vis-à-vis -vis du reste de la société pour rentrer des personnes morales qui rentrent en relation avec les tiers. À partir du moment où il y a des gens, qu'on s'intéresse un peu aux gens, ce qui manque mon cas, euh, et qu'on a envie que ce qui est dit comme projet collectif, en l'occurrence pour moi, c'est ce qui m'intéresse, je...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 à la fois sociologiques, de leur milieu ou d'éducation, ne se sentent pas entrepreneurs. Ils ne le sont pas. Moi, j'ai géré une scope, je ne suis pas entrepreneur. J'ai géré une scope en 20 ans, je ne suis pas entrepreneur. Mais le système coopératif m'a permis d'accéder à cette fonction-là. Mais aussi, parce que c'était à euh, la fin des années 80, euh, beaucoup de, de problèmes de chômage et beaucoup de structures d'insertion qui se sont créées, euh, il y avait des volontés un peu partout, à partir de, de noyaux associatifs, à partir de, de réseaux d'éducation populaire notamment, et à partir aussi de certaines autres formes de, de, de, de coopératives dans d'autres endroits que, que le sud de la France, euh, il y a eu la volonté de trouver un statut un peu hybride, qui était à la fois dans la production économique et à la fois avec un fort projet social.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 une performance pour une loi à partir du moment où on l'a mise en chantier où elle a été votée et elle a été publiée, c'est la loi du 17 juillet 2001 qui a créé le statut SIC, dont la particularité c'est bien de joindre à égalité d'objectifs, des objectifs économiques et des objectifs sociaux. C'est une prise de conscience du mouvement coopératif qu'il fallait adapter le statut coopératif à des besoins nouveaux, donc euh, c'est plus une aventure une prise de conscience collective qui s'est effectivement cristallisée à un moment donné sur euh, l'objet SIC et euh, qui a été portée en l'occurrence par moi à un moment donné mais c'est encore une fois c'est plus une résultante qu'une euh, qu'une production de quelques neurones dans une chambre close et qui tout d'un coup dit Eureka, j'ai trouvé l'idée géniale et on va le faire mmh. c'est plus c'est plus euh, l'évolution finalement de euh, de certains besoins, de certaines, euh, de certaines façons d'organiser la société aussi, euh, qui fait qu'à un moment donné, certains réseaux dont je faisais partie, on dit « on va faire ça ». Donc c'est plus un, nous que, qu un jeu, « nous » qu'un « jeu ».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 moteur là-dessus et quand il s'est agi au niveau national avec d'autres collègues qui avaient fait donc d'autres opérations notamment celle de nommer de donner le nom à la SIC qu'on a, qu a endossé euh, ben on m'a on on proposé tout simplement le réseau m'a proposé de porter l'expérimentation et d'être l'animateur de ça ce que j'ai accepté J'étais payé par la, par la Confédération Générale des Scopes, qui est, est l'organisme interprofessionnel des sociétés coopératives, euh, qui a porté le statut SIC. Donc, moi, ma mission, c'était ça. Donc, j'étais payé par les cotisations de la majorité des scopes en France et un peu de, de subsides publics qui est venu nous aider à ça. J'étais payé pour 35 heures. Après, euh, les, les 36, 37, 40 et 50e heures, euh, moi, je me suis passionné, oui. Je me suis passionné. Il y a des projets collectifs qui n'ont pas besoin d'avoir une structure collective pour les gérer. Qui, qui peuvent être, où il peut y avoir un noyau qui va les tirer. Tandis que là, c'est bien l'expression d'un collectif qui va continuer à, à vouloir maîtriser l'objet économique qu'ils qu ont créé. Et ça aussi, politiquement, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que... le, le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 Exode rural, etc. Il n'y avait plus beaucoup d'activités à part quelques agriculteurs, etc. Euh, des gens se disent c'est pas possible, il faut qu'on qu maintienne une activité dans ce village pour animer le village. Il n'y avait plus rien, plus aucun commerce. Et euh, ils disent ben, on va faire un café. Et un café qu'on veut. Alors on dit un café associatif pour dire. Euh, euh, que ce n'est pas euh, quelqu'un, un cafetier, qui monte un café qui, qui, qui va uniquement vendre. Donc on veut un café qui soit animant de la, de la vie. Et puis ils se rendent vite compte que ça ne sera pas suffisant. Et euh, ils disent, ben on va faire aussi une épicerie, puisqu'il puisque, puisqu n'y a plus d'épicerie. On va permettre aux gens d'avoir un peu quelques boîtes de conserve et tout ça. Et puis quand même, on va faire une épicerie un peu bio, un peu locale, euh, pas n'importe quoi. On ne va pas vendre, bon, très bien et on va aussi faire en sorte qu'il y ait une animation culturelle, donc ça sera aussi un lieu de réunion, de discussion, d'échange, euh, et peut-être de culture, de théâtre. Bon. Évidemment que le modèle économique ne tient absolument pas comme ça, parce que dans un petit village, y a pas, toutes ces clientèles-là ne sont pas suffisantes pour générer un chiffre d'affaires qui va payer une structure d'un bâtiment, la refection du bâtiment, la mise aux normes du bâtiment, le, payer le stock, euh, et puis attirer là des gens qui vont participer à des échanges, que ce soit politique, culturel ou autre. Bon. Mais euh, il y a eu la, la force d'une équipe, hein, ils étaient une, une bonne dizaine au début, qui était tellement une équipe que quand à un moment donné ils ont finalement été repérés, qu'ils ont eu un prix, euh, peu importe, en euh, économie sociale... Euh, les trois autres qui ont eu un prix, c'est chaque fois le dirigeant de l'entreprise qui est venu de la coopérative. Eux, il n'en était pas question. Ils sont venus à 8 Et Madame Bachelot, qui leur a remis le prix, a, a fait huit bises. Parce que qu'il euh, n'était pas question qu'ils soit un. C'était... Et, et finalement ils ont galéré pendant un bon moment et aujourd'hui, l'épicerie fonctionne, le, le bar, euh, je suis allé il y a quelques années, à 8 h du matin, il y avait des gens du Cru qui buvaient le café et lisaient le journal, comme... Euh, bon, voilà, parce que c'est un tout petit bourg et qu'ils ont... c'est le... comment dire... c'est l'opiniâtre très bien sûr qu'ils avaient, mais c'est la conscience que euh, il fallait qu'ils réussissent, hein, parce qu'autrement, toute leur conception de la vie, de la vie en société, de ce qu'ils espéraient comme euh, de tous leurs projets de vie respectifs, c'est intergénération, bon, allaient tomber. Donc ils ne ils, ils pouvaient pas ne pas réussir. Autrement, c'était tous leurs propres projets, y compris personnels, qui tombaient. Donc c'est ça qui est le vrai moteur. Et ça, la, la, la, la CCI ou les, ou les accompagnateurs de création d'entreprises, ils ne peuvent pas les mettre en chiffres, ça. La SIC, ça, ça leur a permis de drainer des différentes catégories d'associés, des euh, habitants, des gens qui allaient un peu travailler quand même, faire des prestations, euh, et quelques financeurs qui, qui, qui ont apporté des sous. Mais chacun a mis son écho. là, Et c'est parce que chacun a mis son écho qu'ensuite, hein, ils ont... Euh, ça permet... De, quand on crée la SIC et qu'on qu crée un capital et qu'on appelle euh, à verser dans ce capital euh, la moindre petite somme, hein, enfin chacun verse... Euh, 100 euros si c'est la valeur de la, de la part sociale, par exemple, en l'occurrence là, euh, ça veut dire que, c euh, pour les habitants par exemple, c'est pas pareil de prendre une part sociale d'une société coopérative que de payer chaque année une cotisation, à une association. Il y a, y, a, y a un engagement qui est plus formalisé comme étant je rentre dans ce groupe et je vais faire en sorte avec ce groupe, avec ce que je peux apporter moi et ce que j'en attends, que ce groupe marche. Quand je suis adhérent d'une association, D'habitude, c'est pas... Dans l'idéal, bien sûr, je suis membre d'une association et je fais en sorte qu'elle qu marche bien. Mais la plupart du temps, on est un peu plus distant quand on paye une cotisation, en général. Tandis que quand on prend une part de capital dans la société coopérative, euh, ben, d'une part, j'immobilise un peu de mon patrimoine dont je n'ai pas envie de le perdre, et je n'ai pas envie que la boîte fasse faillite, et ensuite, je marque bien par un peu d'immobilisation encore une fois de mon patrimoine que je crois à ce projet collectif et je vais faire en sorte qu'il ait comme des bouches. Mon initiative, c'est d'avoir rejoint celle de, de quelques autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une initiative personnelle et c'est la résultante d'un certain nombre de, à la fois d'actions, d'expériences de, professionnelles, de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 d'écouter et puis d'être effectivement opiniâtre parce que écouter ça veut pas dire qu'on on va suivre le, le dernier avis qu'on a entendu ou être comme une girouette selon qu'on est dans telle ou telle sphère et qui pense de telle ou telle façon mais il faut quand même pour pouvoir réussir à un moment donné il faut être oui, à l'écoute de ce qui se passe dans la société, de ce que disent les gens, de ce que disent des, des, des gens, y compris les, les opposants. Et à un moment donné, euh, avoir un fil conducteur qui n'est pas forcément la forme aboutie. C'est-à-dire que moi, si, si, si, si je pense à faire un verre et que je me l'imagine déjà dans une forme et que je ne veux pas absolument pas bouger de cette forme-là, je arriverai pas. Par contre, si je veux faire un objet qui sert aux gens à boire, a priori un verre, mais peut-être pas finalement, et que j'entends des gens qui disent qu'ils ont envie de boire, mais de telle et telle façon, avec tel et tel matériau, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose. Voilà. Donc je pense que quand on est à la fois dans l'écoute et en même temps dans l'opiniâtreté, mais qu'on place au bon endroit, c'est-à-dire pas dans le produit fini tel qu'on le se serait tout seul imaginé, mais dans l'usage qui va être utile pour... Euh, la société, nos concitoyens, tout ça. alors Après, il y, y a des gens qui ont, euh, dans leur finalité, euh, ils se fichent pas mal de l'objet et de l'usage pour peu que ça rapporte du fric. Bon, ça c'est un type de projet. Euh, c'est pas le mien, voilà Mais y compris quand on a un projet individuel et qu'on n'est pas exclusivement euh, dans ce but euh, Lucratif, non pas qu'il soit mauvais, parce qu'il est nécessaire, et heureusement qu'on gagne de l'argent, mais quand ce n'est pas le but ultime, qu'on a envie de produire quelque chose, je pense qu'il faut être en permanence à l'écoute. Bon, euh, Si je le traduisais différemment, quand, euh, quand les gens qui accompagnent des entreprises disent qu'il faut faire des études de faisabilité, des études de marché, etc., ce n'est pas, pas autre chose que de dresser les antennes et les oreilles. Sauf que... Euh, comme c'est devenu un métier de faire des études de faisabilité, etc., etc. on se réfugie dans des process et derrière le tableur Excel pour faire des ratios, et on dit vous rentrez, vous rentrez pas dans, le, dans le, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'étude de faisabilité ou dans la motivation des gens, il euh, n'y a pas que des chiffres objectifs mais il y, y, y a cette capacité de, de rentrer en résonance avec son environnement et à un moment donné d'essayer non seulement de capter les besoins et les attentes mais aussi les ressources qu'il y a dedans qui vont faire que mon projet que j'ai pu élaborer à un moment donné va être euh, approuvé ou corrigé mais ça ne veut pas dire qu'il est annulé et puis, puis j'avance. Oui après c'est pas une recette parce que euh, tous les soirs on se demande si on ne s'est pas trompé mais bon après, il faut, il, faut, il faut avancer, puis si on se trompe, c'est pas grave. C'est pour ça que pour moi, même si ça a d'autres côtés euh, que, qui, qui m'intéressent euh, plus, mais le côté collectif, c'est aussi une sécurité. Parce qu'on n'est pas seul. Penser. Alors, même si, à un moment donné, dans tout collectif, très souvent, il y a quand même un ou deux ou trois leaders, donc euh, il y a bien quelqu'un qui, qui, qui, qui est une locomotive, souvent, et celui-là, à des moments, peut se retrouver seul. Mais quand même, quand on est dans, dans une aventure collective, moi, quand on a démarré la réflexion sur le statut j'avais j'avais... Je m'étais projeté, j'avais fait euh, deux ESS à l'époque, le master euh, Dans le sujet c'était la SIC, donc j'avais bien projeté quelque chose. Mais au fur et à mesure du groupe de réflexion qu'on a fait pour élaborer, pour participer à élaborer le projet de loi, il y a d'autres idées qui sont venues et donc, euh, donc ça s'est modifié. Donc pour moi c'est une sécurité de, de poser les choses en termes collectifs parce que finalement je ne me sens pas moi tout seul, euh, inventeur, euh, voilà. I'm mm -hmm.